Salut salut Aujourd'hui une vidéo pour parler euh, du de debout. Moi ça fait déjà plusieurs années que j'ai le mien et euh, en fait il se passe un truc c'est que à chaque fois que j'en ai besoin euh, je l'ai pas sur moi. Donc du coup j'ai un petit peu cherché des manières euh, d'en de, fabriquer avec les moyens du bord. J'ai trouvé quelques tutos, j'ai adapté avec quelques idées, et du coup je vous propose qu'on teste tout ça ensemble. Alors déjà juste pour rappeler qu'est-ce que c'est, Donc le principe c'est de pouvoir faire pipi debout, hein, comme son nom l'indique, sans avoir besoin euh, de se mettre les fesses à l'air accroupies entre deux voitures, euh, mais de pouvoir juste retirer sa braguette, et d'avoir quelque chose à euh, insérer dans sa culotte pour que euh, le pipi aille plus loin que ses chaussures. Il y a un autre format euh, qui est en silicone, qui lui est fermé, donc euh, qui se plaque complètement euh, contre la vulve et, euh, et qui dirige le, le pipi euh, de manière fermée c'est vrai que l'autre format peut être un peu plus rassurant parce que comme il englobe toutes les vulves euh, on a moins l'impression que ça risque de déborder mais celui-là marche très bien aussi et moi je l'avais pris parce que euh, sur le site il disait qu'en gros celui en silicone il est souple donc du coup on a plus besoin de d'avoir des vêtements amples pour l'utiliser parce que euh, il faut pouvoir bien le positionner euh, sinon il se déforme et il n'est pas, pas bien positionné quoi bon, alors euh, Rocky est un chat chien qui me ramène ses jouets pour que je lui jette donc dedans j'ai mis un petit sachet au cas où euh, je l'utilise à un moment où je peux pas le rincer comme ça euh, je peux le mettre dedans et donc j'ai tout ça dans mon sac à dos sauf que souvent quand je fais un pique-nique sur les bords de Seine ou, ou des trucs comme ça et ben je ne prends pas mon sac à dos et donc j'oublie de le prendre et donc oui euh, vous avez une troisième version euh, des pistes de boue qui est une version jetable et en fait, quand j'ai vu les versions jetables, je me suis dit, euh, peut-être ça pouvait se fabriquer avec un petit peu les moyens du bord. Euh, par exemple, avec les emballages euh, du pique-nique qu'on est en train de faire euh, ou euh, des choses comme ça. Et donc du coup, aujourd'hui, je vous propose de tester deux choses. Fabriquer un piste de boue euh, réutilisable, donc en dur comme ça, et d'en fabriquer des jetables. Euh, et le challenge, c'est se dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pendant un pique-nique qui pourrait nous faire faire un piste de de dernière minute euh, si on n'en a pas un sur soi. D'ailleurs, je vous conseille de pas être 100% zéro déchet du coup si vous voulez pouvoir faire euh, un piste de de dernière minute euh, parce que moi je me suis rendu compte que euh, à force de réduire mes déchets, bah, j'ai plus grand chose pour faire du bricolage et du coup j'ai j'avoue j'ai acheté un shampoing spécialement pour cette vidéo. Enfin, je vais utiliser le shampoing bien sûr, hein, mais euh... bien sûr si vous achetez un piste de ou vous en fabriquez un, je vous conseille d'abord de vous entraîner sous la douche. Parce que euh, déjà, psychologiquement, on n'est pas du tout habitué à utiliser euh, ces muscles-là quand on est debout. Donc, euh, ce que j'ai pris comme matériel, donc j'ai pris un petit flacon euh, de gel douche. Alors ça, ça va être pour la version euh, réutilisable. Donc si vous voulez en fabriquer un vous-même et vous voulez pas l'acheter. Ensuite, on va se mettre euh, dans les conditions de pique-nique. On peut dire qu'on a un couteau sur soi. Alors on va quand même essayer d'en faire euh, sans couteau pour les cas où, je sais pas, en festival par exemple, tu peux pas vraiment avoir un couteau sur toi, euh, donc on va essayer un petit peu les deux, on va essayer différents pliages, moi je vous propose d'utiliser euh, une brique de jus de fruits, enfin là c'est du lait, euh, d'essayer aussi avec, euh, alors bon, je pense que vous ne vous travaillez pas avec des galettes quinoa et boulgour euh, à un pique-nique ou en festival, mais euh, ça va matérialiser un paquet de gâteaux on va dire donc on commence tout de suite par la version euh, réutilisable donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va garder euh, ce côté là comme ça pour avoir euh, une gouttière et on va euh, couper le bout bah, pour qu'il y ait un écoulement Suivant le plastique que vous utilisez, faites attention à ce que les bords ne soient pas coupants. Vous allez quand même vous mettre ça euh, contre, euh, contre la vulve. Donc euh, faites attention, sur celui-là ça va. Donc voilà euh, le premier piste de boue qu'on a fabriqué. Deuxième piste de boue. Voilà. Euh, Est-ce que ça ressemble à un piste de boue Pas vraiment. Euh, C'est pas très joli, mais en même temps, je me dis que ça fera l'affaire, non Alors, avec le même carton, je voulais tenter un autre format. Voilà, je voulais tenter ça. Donc, euh, avec une ouverture comme ça, et puis euh, à tenir comme ça. Ça, c'est pour ceux qui ont peur d'être éclaboussés. Peut-être que, euh, peut que c'est une alternative à voir. Et en fait, je me demande si juste, si juste... faire ça, ça suffirait pas, en fait. Si juste faire un truc comme ça... Bon, je vous dirais... Je vous propose de vous retrouver dans cette pipi pour voir euh, lesquelles ont fonctionné et lesquelles ne fonctionnent pas du tout. Ça y est, le test est fini et je suis assez contente parce que je me rends compte que euh, la plupart des modèles fonctionnent très bien. Donc... Alors il y a déjà un truc que moi je retiens complètement de ce test, c'est que oui quand on regarde euh, le piste de boue qui nous est vendu, euh, qui a été pensé par des ingénieurs, il a une forme particulière qui nous fait croire que euh, c'est vachement hyper adapté à l'anatomie. Alors sûrement, mais en vrai euh, un bout de carton euh, mal découpé ça marche très bien aussi. En fait pour faire pipi debout, il suffit juste euh, d'avoir une gouttière comme celle-ci qui est un peu penché en avant et puis si vous faites pipi au bon endroit et ben il euh, n'y a aucune raison que ça aille de tous les côtés en fait il faut que les bords soient assez hauts pour qu'il n'y ait pas d'éclaboussures et puis qu'on puisse le coller pour que voilà il y ait moins d'éclaboussures possible et puis après il suffit juste de quand vous mettez votre piste debout vous l'inclinez un petit peu vers l'avant et la gravité fait euh, fait son effet alors par rapport aux différents modèles du coup que j'ai testé euh, je dirais que il faut absolument faire attention à mettre la partie extérieure en fait de l'emballage qui est glacée, euh, elle est plus imperméable. Donc il vaut mieux la mettre vers l'intérieur, euh, là où le pipi va couler. Pour ceux où j'avais mis l'autre côté euh, à l'intérieur, on voit que quand même euh, le carton absorbe plus. Alors on n'a pas la main mouillée, mais euh, on sent qu'on ferait bien de le jeter assez vite. quoi. Mais pour tous ceux où euh, j'avais mis dans l'autre sens, euh, Nickels, euh, et puis au niveau de la forme, moi, celle que je préfère et que je trouve la plus pratique, c'est juste, euh, voilà, vous prenez euh, un carton euh, comme ça et puis, hop, vous faites un cône. Et en fait, l'idée, c'est que là, vous avez une partie qui est euh, en biais, ce qui va vous permettre euh, de mettre la bulbe à ce niveau-là. Euh, tout en penchant un petit peu vers l'avant pour euh, que le pipi s'écoule bien et vous pouvez si ça vous dérange replier un petit peu la pointe moi je pense que c'est la méthode la plus simple qui marche avec n'importe quel euh, bout de carton si j'ai quand même eu euh, un gros fail avec euh, l'un des modèles c'est celui où j'avais utilisé la forme du paquet euh, pour euh, faire euh, comme une gouttière en fait euh, en utilisant le bord et en fait, il se trouve qu'il y a un endroit où le carton est collé et en fait, c'est pas étanche du tout. Et du coup, bah, ça a coulé euh, pas du tout au bon endroit. Et sinon, pour le test de suie en dur, eh ben, il marche nickel. Voilà, avec un flacon, vous pouvez en faire deux. Euh, vous pouvez même acheter des flacons XXL et vous en faire des super grands. Euh, vous pouvez retirer l'étiquette, le décorer et l'offrir euh, à des gens autour de vous, si ça vous fait euh, des cadeaux pas chers euh, à faire euh, à vos amis. Mais vraiment si vous avez oublié le vôtre qui est réutilisable et tout ça, il euh, y a vraiment moyen d'en fabriquer avec plein de choses qui se trouvent autour de vous. Alors juste il faut respecter quand même quelques conditions. Euh, il faut utiliser un carton ou un plastique quand même relativement rigide. Enfin, ça ça va par exemple, mais il ne faut pas utiliser du papier par exemple. Hein. C'est quand même quelque chose que vous allez mettre contre une muqueuse. Hein. Euh, la vulve, il y a un passage direct à l'intérieur de votre corps, donc. Euh... Euh, voilà, faites pas ça avec un bidon d'eau de javel par exemple. Euh, même s'il est bien lavé, il vaut mieux éviter. Prenez, euh, c'est vrai qu'un shampoing ou un gel douche, c'est quand même plus safe. Mais voilà, on peut faire des pistes de boue avec euh, beaucoup de choses finalement. Alors, et j'ai vu aujourd'hui qu'on avait passé les 500 abonnés sur cette chaîne. Alors je suis très contente de le fêter avec une vidéo comme celle-ci. Je me rends compte en cherchant les images qu'en fait il y a une méthode pour faire pipi debout sans pistes de boue. Alors je vous mets le lien en barre d'infos. Mais du coup, je pense que d'ici un mois ou deux, euh, vous aurez peut-être une nouvelle vidéo sur comment faire pipi debout sans piste debout. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne surtout pas manquer ça.